Namaste. je suis au Kerala devant l'aéroport de Cochin pour accueillir un groupe de l'Ayurveda et Yoga qui vont faire leur traitement et soins Ayurveda dans le centre ayurvédique au Kerala. Merci beaucoup. Donnez, donnez à d'autres voilà. voilà, ça donne ça pas et